Dans la forêt, j'ai marché sur un parterre d'ail sauvage. Des grenouilles ont jailli de toutes parts. Une ombre verte mordorée est entrée dans mes yeux. Par moments, je m'allongeais les joues ancrées sur le sol humide pour écouter les pulsations de la terre. Apercevant le béton de la ville, j'ai enfui mon visage dans le tapis de feuilles. Les enfants ont dans un sommeil profond, les dents vibrant de cauchemar, dans un mini-choc, de l'impact de briques, du mortier du sang. Mes rêveries sombres et sans éclats sont emplis d'un mur homogène. Les jours en sont comblés. Auparavant, je les ai toujours vus, cheminés jour et nuit, ceux qui ont perdu nos frontières. Toute une génération s'est éteinte, brève et entière, comme les grenouilles tombent dans l'eau en un instant, sans laisser de trace.